Moto, voiture, ouvert. Oh la vache est passé à côté de moi elle a rien vu. Ah oh, moi aussi hein, j'étais euh... C'est toi qui tire Oui c'est moi, j'ai envie de le, le taunt un en peu. Fait. Mais fais pas ça, 12 euh... seconds later. Non non éloigne-toi, éloigne-toi, éloigne éloigne tu la taunte, maintenant tu te casses hein Non <rire> Je me cache. Je me cache. Non mais si tu te rapproches de moi, sachant que bas. Voilà Tu l'es